Et ça y est, c'est le jour de la livraison, enfin chez nous. C'est aussi le moment où il faut vérifier avec les équipes du promoteur que tout fonctionne et que tout est conforme. On appelle ça identifier les réserves. Nous, il y avait une prise dans la cuisine qui ne fonctionnait pas et des petits détails, on les a notés dans le procès-verbal de livraison et ça a été vite réglé. On a aussi eu la première assemblée générale, l'AG, avec l'élection du syndic de copropriété. Et là, tu découvres tes nouveaux voisins. Nous, on a bien sympathisé avec le couple du troisième. Ils ont des enfants du même âge que les nôtres.